Alors, première chose, euh, donc euh, participation pas mal. On avait 51 étudiants au partiel sur 59 inscrits, sachant qu'il y en avait qui étaient déjà euh, dispensés de contrôle continu, soit parce qu'ils sont confinés loin et puis on avait reçu des informations là-dessus. Donc en fait, on a un taux de participation qui est assez élevé. Euh, et au jour d'aujourd'hui, on a 34 copies corrigées, ce qui correspond aux deux tiers. Euh, des euh, copies, et donc, euh, sans diffuser les notes, on peut vous, dire, vous donner un, euh, une distribution euh, de la notation de ces copies, et vous voyez que c'est relativement large, donc on a un taux de réussite, ah, c'est les gens qui sont avec 10 et plus, euh, qui est de l'ordre, enfin, un petit peu inférieur à 50%, et puis, euh, hélas, on a un petit peu plus de 50% euh, d'étudiants qui euh, ont des notes pas terribles, y compris là, ici, une note vraiment, vraiment mauvaise. Alors, euh, j'insiste sur le fait que si vous êtes, euh, bah, si vous êtes là, c'est très bien. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Si vous êtes là, vous avez bien compris, euh, continuez sur cette voie-là. Si vous êtes ici, il y a euh, possibilité de, de travailler. Je vous rappelle que... Euh, on a donné un coefficient faible euh, au partiel, de manière à ce que euh, le fait que vous ayez raté le partiel ne soit pas létal. Si on vous met 50% partiel, 50% examen, c'est délicat de rattraper un 5. Par contre, si on met 30% partiel, 70% examen, ce que nous faisons cette année, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, même si vous pelez un 4 ou un 5, eh bien une note euh, meilleure. Euh, à l'examen est jouable. Et en, encore une fois, ne prenez pas l'examen partiel simplement pour euh, une note, prenez-le aussi euh, comme un, un moyen d'évaluer dans le cadre de cet enseignement ce que vous valez en tête à tête avec une copie. Et ça veut probablement dire eh ben, que peut-être vous avez soit pas travaillé assez, soit pas travaillé comme il faut, soit vous avez raté quelque chose. Enfin, il faut, il faut que vous vous posiez la question de pourquoi vous avez raté euh, l'examen. Le, le, de manière, bien évidemment, hein, c'est celui qui va compter, c'est l'examen final. Voilà. Donc, c'est ça qui... C'est pour ça qu'on était content de pouvoir maintenir un partiel, parce que ça nous donne une vision de la promotion, surtout une année où on n'a euh, aucune vision sur… Euh, on ne vous connaît vraiment pas, puisqu'on ne vous a pas eu en TD, on ne vous a pas vu euh, quotidiennement. Euh, évidemment, vous êtes une génération no question. Donc Du coup, on, on a énormément de mal à savoir où vous en êtes. Alors qu'en général, quand on arrive à cette période-là de l'année, eh l'équipe pédagogique a une idée du niveau global moyen de la promo. Alors, pour vous situer le niveau moyen de la promotion par rapport euh, au taux de réussite des années passées, vous pouvez regarder… On est à peu près au même niveau. Ce qui, compte tenu des conditions déplorables d'enseignement auxquelles on a été confronté ce semestre, est tout à votre honneur. C'est-à-dire que malgré des conditions déplorables, eh bien, vous avez quand même pris euh, les choses en main et on arrive à avoir ici, eh bien, euh, des résultats qui sont euh, pas extraordinaires, mais tout à fait convenable, et grosso modo, à peu près au niveau de ce qu'on a tous les ans. En général, on a un peu plus de 50% de réussite, là on a un peu moins, mais il manque encore un tiers des copies, donc les choses, elles peuvent encore changer. Alors, cela dit, le sujet était tranquille. Alors, tranquille ne veut pas dire facile. Encore une fois, on a du mal à évaluer le niveau de la promotion, on n'a pas ce feeling qu'on a quand on est en contact des étudiants, mais... Euh du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a posé des questions qui correspondent bien à ce que vous avez vu en TD et en TME. Et par conséquent, il n'y avait pas de surprise. Et l'idée était de faire en sorte que les étudiants qui avaient bien compris leur TD, leur TME, qui avaient bien travaillé, bien préparé leur TD, leur TME, eh bien, a priori, devaient être tranquilles. D'où la terminologie de sujet tranquille. Donc, pas de grosses difficultés, donc pas un, un examen facile, pas un examen difficile, un examen tranquille. Et donc, voilà, euh, une promo qui euh, se cherche encore, mais euh, pour lequel, ben euh, on a euh, l'espoir. Vous avez encore des vacances euh, d'hiver. Euh, vous avez toute une série de… Vous avez le temps de euh, rattraper euh, éventuellement des résultats qui se situeraient dans la frange inférieure de ce qu'on peut attendre pour obtenir l'examen. Alors, euh, ben, euh, je, on a copié copie. Donc, euh, alors, c'est des copies qui ne sont pas de cette année, parce que là, c'est du collector de chez collector. Mais bon, vous voyez que qu'ici, euh, nous avons une copie très agréable à regarder. Nous avons une autre copie très agréable à regarder. Euh, ça, c'est un phénomène général. On préfère ce genre de copie. Vous voyez qu'on trouvera plus facilement, ou en tout cas, on aura plus envie de chercher les points dans une copie comme celle-là que dans une copie comme ces deux-là. Et je pense que vous comprenez largement pourquoi. Alors, euh, ben maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre le chrono. Et je vais, désespérant, je vais vous montrer comment on peut avoir, en un mine de temps, un max de points. Voilà, donc intéressons-nous euh, à l'examen et au sujet en lui-même. Premier exercice, alors l'exercice 1, c'était vraiment des questions quasiment de cours ultra faciles, c'était du cadeau bonux. Donc, euh, on a une classe truc qui dispose d'une variable boolean dispo et puis on a une méthode attente dispo avec deux implémentations possibles. L'implémentation de gauche s'appuyant sur un wait et l'implémentation de droite s'appuyant sur un slip. Et on vous demandait d'expliquer précisément les différences entre ces deux implémentations. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les étudiants qui ont accepté de se réveiller ce matin a une idée? Euh, le wait ne relâche le verrou et le slip ne relâche pas le verrou? Alors, alors, ça c'est une première chose qui est très importante, il y a plusieurs choses à voir, et effectivement, là, vous signalez un élément très important, c'est que à droite, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas, pourquoi Parce que vous avez un slip qui, comme vous l'avez signalé, est une méthode de la classe thread, et pas une méthode, enfin, wet euh, ouais, est aussi d'ailleurs, en fait. c'est une méthode qui ne relâche pas le verrou, qui ne manipule pas le, les éléments du moniteur. Or, ici, on a un synchronized. C'est-à-dire que le synchronized fait qu'on ne peut rentrer dans la méthode que si le verrou intrinsèque est relâché. Là, on est endormi à intervalle réguliers régulier dans le slip. Et effectivement, comme on ne relâche pas le verrou, personne d'autre ne va pouvoir rentrer. On peut supposer qu'il y a une autre méthode synchronisée qui va modifier dispo, Sinon, ça n'aurait vraiment pas d'intérêt si on modifiait Dispo sans que Dispo soit synchronisé, parce que dans ça, il y aurait des problèmes de conflit, lecture, écriture sur la variable Dispo, et ça ne marcherait pas. Et donc, par conséquent, ça, c'était un bon élément, un élément de la réponse qu'on a beaucoup, enfin, qui était important, c'est la solution de gauche-droite ne marche pas. Alors, il y a d'autres différences entre la solution de gauche et la solution de droite. Personne n'a d'idée. Je ne sais pas ce que vous mettez dans votre café le matin, mais manifestement, ce n'est pas assez. Alors, l'autre chose, Alors, ici à gauche, on a ce qu'on appelle une attente passive. OK. Et euh, ce qu'on a ici, c'est une attente qu'on qualifie de semi-active. C'est une attente semi-active qui ne marche pas, mais elle est quand même semi-active. Donc, ça, c'est aussi des choses que vous pouviez éventuellement euh, signaler. Voilà. Euh, donc, euh, c'était les deux éléments principaux qu'on attendait euh, au niveau euh, de euh, cette question-là. Alors, euh, je n'ose, je, je enfin je ne résiste pas, excusez-moi, à la tentation euh, de euh, vous montrer un collector, qui dit que la différence entre implémentations et que le wait va mettre en attente le processus appelé la première méthode en espérant recevoir un signal pour le réveiller, tandis que l'autre méthode va endormir le spectre pendant 10 millisecondes, elle va donc reprendre la main à un certain moment. Alors, en fait, ce que dit cet étudiant n'est pas faux, mais n'est pas intéressant non plus, puisque, effectivement, l'élément important, c'est qu'à gauche, on a un mécanisme dont on peut espérer qu'il va fonctionner, tandis qu'à droite, on ne l'a pas, à cause de ce foutu synchronized. Question suivante donc, on va considérer le programme ci-dessous, dans lequel on a deux threads, TH1 et TH2, qui sont synchronisés au moyen d'un objet partagé synchro. Je me permets une remarque. Euh, je pense que personne n'a été choqué, en tout cas, on n'a pas eu de question dans l'amphi, sur cette notation. Vous voyez que j'ai fait « new thread » et entre parenthèses, je mets le code de la thread. Alors ça, ça s'appelle une thread anonyme. En gros, euh, je ne vais pas pouvoir faire d'autres instantiations de cette thread, puisque le code, il est passé ici en ligne. Alors, vous allez me dire, à eh quoi ça sert Dans toute une série de modes de programmation, euh, en particulier, vous découvrirez ça plus tard, ce fait de la programmation sous iOS ou euh, sous Android, eh bien, quand on positionne ce qu'on appelle des handlers, c'est en fait des traitements qui sont euh, appelés sur événements, eh bien, euh, on a souvent recours à cette technique. C'est pas la peine de créer une thread nommée et puis de dire qu'on associe à ce handler la thread nommée machin. Quand on a vraiment besoin d'un traitement ponctuel et local, et bien, on utilise cette notation. Donc ici, c'était des threads anonymes. L'idée était de tout mettre sur un listing en, en, en, en, en, en alourdissant le moins possible l'écriture. Voilà. Alors maintenant, euh, on vous demandait quels étaient euh, les euh, affichages euh, possible. est-ce que, est que vous avez une idée des affichages qui étaient possibles euh, en fonction des différents types d'exécution pour ce programme-là J'en désigne un au hasard, qui me fait une proposition de réponse. Mélissa, par exemple Vous vous êtes endormi hein Je peux essayer, sinon. Bon, Juliane, il s'est endormi aussi hein Non, ouais, ça va, c'est bon, je suis réveillé. Ok, alors, qu qu'est-ce qu que vous suggérez comme exécution Alors, euh, je suggère que d'abord, on aurait le, le thread 1 qui sera élu, on aurait du coup un affichage de A, ensuite, après, euh, il tombe sur le wait, commutation au thread 2, il affiche C, euh, il en profite pour euh, attraper le, le moniteur synchro, euh, il exécute le Notify, il affiche D, il termine son exécution, on revient sur le thread 1 et il affiche B. D'accord, ok. Donc ça, ça, il y en a une première, très bien. Est-ce que vous en d'autres Je propose une autre, c'est C-A-D-B. C-A-D-B. Et est-ce que vous en d'autres et un autre, CDA, et puis le programme se bloque. Oui. ça n'affiche pas. Le... Alors, on va regarder And the winner is. Eh bien, on a bien ACDB comme vous l'aviez proposé. On a bien CDA qui se bloque et CADB. Vous avez oui. bien évidemment compris la mécanique. Euh, donc, déjà, une chose est sûre, une fois que j'ai affiché A, si le thread 1 part en premier, je ne peux jamais afficher B avant C ou CB. D'accord euh, Pour les raisons que vous avez évoquées, à cause du système de synchro, si je démarre C, hein, soit A passe avant le D, et dans ce cas-là, je peux avoir C, a, B, et je termine par D, soit effectivement le D passe avant, et ça veut dire que le Notify est passé avant qu'on ait fait le wait. Et donc, comme vous l'avez dit, que le Notify est perdu, et que par conséquent, on a un blocage. Donc, je pense que euh, tous les deux, vous avez obtenu euh, un max de points sur cette question. Bravo alors, ben, vous voyez, c'était une petite mise en bouche. Donc là, il y avait quand même 4,5 points qui ne coûtaient pas cher. Hein. Mon chrono me dit 7 minutes 35. Et on a perdu du temps. Donc, ce temps à discuter, etc. Donc Ça veut dire que probablement, on peut espérer on peut espérer que euh, vous ayez allez, une dizaine de minutes, un petit quart d'heure et vous avez déjà un quart d'heure. Alors là, on a maintenant, dans l'exercice 2, l'idée c'était de jouer avec euh, la réalisation d'un parcours parallèle d'un arbre binaire complet. Alors, vous savez que un parcours, c'est... Euh, vous connaissez les parcours préfixes. En fait, la numérotation à hein, gauche du point, c'est la numérotation des noms dans un parcours préfixe. 1, 2, 3... Excusez-moi, c'est... Non, c'est préfixe. D'accord Puis après, je passe, etc. Puis je viens ici. Et puis à droite, on a euh, les étiquettes. Qui, fait, qui font les sommes. Donc, on est un arbre binaire complet. Donc, on a simplifié la chose. Un arbre binaire complet, c'est un, un arbre pour lequel vous êtes sûr que soit un nœud a deux fils, soit il n'en a pas. Donc, ce n'était pas la peine de tester l'existence du fils d'eau suis droit On n'a pas compté sa faute, mais vous vous compliquiez Mais encore une fois, ce n'est pas très, très compliqué. Chaque nœud porte une étiquette-valeur. Euh, et puis, dans cette figure-là, ben, si je fais la somme euh, 9 plus 8 plus 0 plus tout ça, etc., ben, ça fait 90, tout simplement. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, on est dans un cours de formation concurrent, on va pas parcourir l'arbre bêtement de façon séquentielle. On va le parcourir euh, de façon euh, parallèle. Alors, pour réaliser ce programme, on va utiliser une mini-classe qui s'appelle un nœud, et on vous donne un listing partiel. c'est qu'on vous donne en fait quelques attributs quelques méthodes tu sais, il y a un problème d'alignement ici et euh, l'idée c'est bien évidemment on va demander de créer euh, les autres voilà. alors évidemment euh, la première question euh, ici euh, je l'ai prise en corrigée, euh, dans le corrigé dans la source euh, qu a, qu euh, qui a été rédigée et du coup euh, effectivement euh, il y a hélas la réponse à la première question mais c'est pas grave alors euh, nous disposons aussi d'une classe principale chargée de lancer le calcul dont le code est donné ci-dessus donc, ça, c'est une classe principale, c'est assez classique. Donc, vous voyez ici, alors elle n'est pas forcément complète. Hein. Euh, donc, ça, c'est la gestion du paramètre qui va, en fait, on va donner la profondeur. Euh, et puis, on fait un new, euh, on, fait un, on crée un new racine, on crée une thread dans laquelle on passe le racine et on démarre cette thread. Alors, première question, c'est la classe en doit-elle implémenter l'interface Runnable? Bon, là, on va lever le suspense, la réponse est oui, vous avez vu dans le code. Par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas que vous répondiez oui ou non, c'est que vous soyez capable de justifier votre réponse. Et est-ce que quelqu'un, par exemple Iréna, serait capable de me dire pourquoi Iréna s'est rendormie aussi. Donc, hein quelqu'un d'autre Euh, on voyait dans le code du main qu'un racine était en paramètre de la création du thread. Donc, euh, absolument, absolument. Ben, je pense que ben, vous, avez, vous, avez, vous avez vu, euh, vous avez compris euh, le, le problème. Hein. Euh, C'est qu'effectivement, à partir du moment où vous passez en paramètre d'une thread une classe, la classe doit être enable. Donc vous avez gagné euh, le point associé à cette question. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai un petit collector Oui, j'ai un petit collector. Non, un synchronic sur le constructeur. Excusez-moi, pouf, pouf. Ah non, je me suis trompé, ça faisait. Oh là là, c'est un collector sur la question 2. On va revenir plus tard sur le collector sur cette question. Alors, exercice 2, question 2. Un jeune panawan désireux de valider l'UE propose un code suivant pour le constructeur de la classe en e Et il propose ce code-là donc un code archi-classique, d'accord euh, Et vous sentez ici on a, euh, bon, on a un petit affichage, et puis euh, on a un système de création de nœuds euh, uniques. Alors, euh, la, la question que je vous ai proposée, c'est est-ce que cette solution permet de construire un arbre dont tous les nœuds ont des identifiants différents que lui conseilleriez-vous pour garantir une construction correcte en toutes circonstances? Euh, ma réponse est non, parce qu'on peut avoir plusieurs traits qui créent plusieurs instances de cette classe simultanément. Et donc, il faut protéger la ligne CPT++ parce qu'il n'est pas atomique. Alors, alors, vous dites que vous protégez juste cette ligne-là, vous, c'est ça euh, C'est une raison pour, euh, euh, pour alors, protéger. Alors, on va revoir là. La première partie de la réponse, je souscris exactement à ce que vous dites. Alors, en fait, il y avait plusieurs façons de le dire. Euh, la réponse est dit oui, parce que dans le programme principal, les nœuds sont créés séquentiellement, donc effectivement dans les situations d'appel du programme, c'est vrai, mais dans le cas général, non, parce que si on a plusieurs threads qui construisent l'arbre en même temps, eh bien, on va avoir des problèmes. Ou qui construisent d'autres arbres en même temps, pardon, on va avoir des problèmes. Après, vous avez dit que le danger, c'est CPT++, parce que CPT++, effectivement, est statique, et là, je vous suis totalement. Et par contre, vous dites qu'il faut protéger la ligne CPT++, et là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ce qu'il faut protéger ces deux lignes-là. Parce que vous avez, vous avez impérativement besoin que le CPT ici ne soit pas modifié. En fait, le, le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir... Ben vous voulez que si une commutation entre la structure idente, égale, qui met plus CPT et le CPT++ ne permette pas à un autre thread d'insérer une exécution où il exécuterait la première par exemple ou même la deuxième ce qui fait que vous sauteriez euh, des euh, incrémentations de CPT hein, ou que vous risqueriez d'avoir deux deux avec le même label. Donc vous voyez euh, c'est c'est c'est euh, c'est délicat hein, parce qu'effectivement euh, c'est ces deux lignes là qu'il faut protéger. Et effectivement là par contre euh, je vous rejoins vous qui m'avez répondu à la question euh, sur le fait que, euh, eh bien, euh, évidemment, euh, il faut euh, mettre un synchronize. Alors, après, vous pouvez euh, dé dérouler, ben, en fait, il faudrait une un, un, un, un variable O de type object sur laquelle on fait un synchronize. Euh, cette variable O de type object, est-ce qu'il y a une précaution à prendre dessus? Non, Personne? Euh, si, je crois qu'il faut qu'elle soit final pour pas qu'à chaque fois que la classe est elle soit recréée ou qu'il y ait des risques d'écrasement ou de duplication. Alors, le final n'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit statique. Statique, final, voilà. euh, objet. Alors, ouais. le, le plus important, c'est statique. Le final, ça ne coûte rien. Euh, mais si elle est statique et euh, créée la première fois, en gros, elle ne sera pas recréée ensuite. Hein. C'est comme euh, le CPT. Le CPT, il est statique. Vous l'avez initialisé à zéro, mais la création d'une nouvelle occurrence ne va pas remettre la variable à zéro, OK Parce que en fait, euh, le mot statique fait que c'est une variable de classe par rapport à une variable d'instance. D'accord voilà. Donc, effectivement, vous avez, communément, vous avez évidemment le bon réflexe. Donc, il y avait toutes ces précautions-là qui étaient à prendre. On va voir ce que dit euh, le corrigé. Euh, voilà. Bien, il dit exactement ce qu'on a dit. Donc, vous voyez, les mots qu'on a évoqués, la variable statique, bloc synchronisé dans le constructeur, évidemment, ramené aux deux instructions, et puis le côté séquentiellement qui marche, mais qui ne marche que quand c'est séquentiel, etc., etc. Donc là, je vois collectivement, ça sent bien, on a eu un certain nombre de points. Alors, c'est là que, excusez-moi, je reviens sur mon collecteur. D'accord Là, ici, il euh, y a quelqu'un qui a proposé de mettre un synchronise sur le constructeur. Alors, ça, ça ne marche pas. Alors, j'aimerais bien qu'on raisonne un petit peu ensemble. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça ne marche pas, un synchronize sur un constructeur, et pourquoi on ne peut pas mettre de synchronize sur un constructeur Personne n'a envie de se lancer Alors Moi, j'ai peut-être une proposition. c'est bon. C'est que je me dis que vu qu'on exécute le constructeur pour faire une nouvelle instance, si chacun se synchronise juste sur son instance, ça ne bloque pas l'accès concurrent à CPT. Et en fait, je ne sais même pas ce qui se passe, on essaie de se synchroniser sur un objet qu'on n'a pas encore ni créé créer. En fait. Alors, le, la, la, alors dans votre, vous avez deux hypothèses. La première hypothèse n'est pas forcément la meilleure. Euh, la deuxième, elle est vraiment meilleure. Alors, on va raisonner. Quand vous mettez s'ynchronise sur une méthode, il y a une autre écriture qui est équivalente c'est de faire un synchronize sur ZIS après la collage de vente et de fermer le synchronize avant la collage de fermage. et vous doutez bien que si je fais un synchronize sur ZIS dans un constructeur où ZIS n'est pas créé enfin il n'est pas encore terminé c'est un peu bizarre et donc effectivement vous avez bien remarqué qu'on peut mettre un synchronize dans le constructeur et en particulier c'est l'objet de ce qu'on fait dans la question 2 euh, on met un synchronage sur le constructeur, mais on met un synchronage sur une variable. Et ici, c'est même pire, c'est une variable de classe. Donc, lorsqu'on exécute un synchrona, un, un excusez-moi, un constructeur d'une instance, dans l'élaboration de l'objet, les, mé les, les, les méthodes, les, les, les, les attributs de classe, donc les attributs associés à la classe, ont déjà été créés. Donc, c'est dans la phase d'élaboration, c'est quelque chose qui est de façon prioritaire. Donc, on est sûr qu'ils ils existent. Donc, effectivement, là, vous avez saisi la bonne raison, c'est que le constructeur, eh c'est une méthode quand même très particulière au cours de laquelle ZIS euh, n'est pas encore opérationnel, il le sera à la fin de l'exécution du constructeur. Donc, c'est pour ça que la réponse concernant l'idée de mettre un synchronail sur un nœud, eh bien, je suis désolé à cet étudiant-là, elle lui vaut zéro. Okay donc, je pense que vous allez tous saisir cette idée. Là aussi, il s'agit de raisonner. Hein, Ce n'est pas lié à la concurrence. Là, c'est lié euh, euh, avant tout euh, à l'expression des langages objets. Alors, euh, maintenant, regardons l'exercice 2, toujours la question 3, maintenant. Alors, ici, on s'intéresse en premier temps à la construction de l'arbre. Donc, on dit que chaque deux crée ses deux fils, a une profondeur inférieure de 1 à sa propre profondeur. La valeur stockée dans le nœud est affectée à l'aide de la méthode NewVal. Les nœuds de profondeur 0 sont des feuilles et ne créent donc pas de fils. Complétez la classe un nœud pour que l'exécution du programme crée un arbre binaire complet. Alors, euh, oups, oups, oups, oups. Je, la question, la réponse est trop rapide. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un a une idée de, de manière de procéder ou est-ce que j'ai... Allez, je vais être gentil. Là, comme il y a du code, c'est un peu... Alors, là ici, alors on a été tordu. Hein. Ça, c'est des réflexes. Là, on a créé un tableau de thread, mais c'est totalement inutile. Là, il suffit d'avoir deux variables de thread. On peut même presque s'en passer. Euh, sauf, dans certains cas, un peu plus loin, ça peut être pratique. Donc, on a ici un cas flagrant de récursion. C'est-à-dire que ici... Le nœud I, donc je passe en paramètre la profondeur dans le constructeur. Si la profondeur est égale à zéro, comme on vient de vous le dire ici, eh ben on arrête, c'est des nœuds feuilles, on crée, je vous rappelle, un arbre complet. Hein. Donc, euh, ben on s'arrête. Et si le nœud n'est pas égal à zéro, la profondeur n'est pas égal à zéro, et eh bien dans ce cas-là, on va euh, créer deux threads, une thread pour le fils gauche, une thread pour le fils droit, et pour chacune de ces threads, eh bien, On va créer la thread avec un nœud, on va lui passer la référence au nœud pair, qui est le nœud courant, et on va lui passer une profondeur décrémentée. Et puis euh, ensuite, eh bien, on va démarrer cette thread. Alors, C'est important, hein, il faut qu'on ait les deux. Ce n'est pas parce qu'on a créé la thread qu'on a démarré la thread. Euh, là ici, bien évidemment, euh, on fait tout ça dans un try-catch. Est-ce que vous avez des questions sur cette solution Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main avec Zoom et puis je, je, je m'interrogerai dès que je peux pour vous passer la main. N'hésitez pas. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous, de, vous, de, vous, de vous montrer quelques collecteurs. Il, il y a certains d'entre vous qui avaient encore des soucis avec la récursion. C'est-à-dire que quand on, quand, quand on construit quelque chose comme un arbre, c'est quelque chose qui est construit de manière récursive. Donc déjà, quand dans une récurrence, où on voit un while, ça craint. Et ici, on a un while. D'accord Ça, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Okay D'autant plus que ce qui est assez drôle, c'est que ici, alors du coup, il passe un PRP, euh, il essaie de mettre à jour euh, le père ici avec un TMP, mais du coup, il est en train de perdre les pères, parce qu'il ne va pas avoir un, un, un parcours par niveau. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de, de, de, de, de nœuds qui ne vont pas être attachés au bon père. Et en particulier, euh, les nœuds de l'arborescence de droite, quand vous serez passé, quand vous construit l'arborescence de gauche. Donc, en fait, je ne sais pas très bien ce que construit cet étudiant avec ce code-là, mais ce n'est clairement pas un arbre. Euh, là, on a ici euh, quelque chose euh, d'intéressant. Alors, une autre variante, toujours avec un while. donc euh, là aussi, euh, ça craint un petit peu. Hein, et ça craint parce que le contexte n'est pas bon. C'est que là, en fait, ce qu'il est en train de faire, je pense, c'est quelque chose qui ressemble à un arbre comme ça. C'est qu'en fait, tous les nœuds qu'il va créer vont être attachés à un unique zis, Et quand ce zis ne change pas, c'est le nœud racine. Voilà. Donc du coup, ben, euh, en fait, on n'a pas tout à fait euh, l'effet escompté. Donc, bien évidemment, c'est des éléments qui ne rapportaient pas beaucoup de points. Excusez-moi, pourquoi il y avait un travail Alors, exercice 2, question 4. On vous posait, alors ça c'est quasiment une question de cours, quelles sont les 10 différences principales entre le parcours que vous avez implémenté et un parcours récursif de l'arbre au sens traditionnel du terme Est-ce que quelqu'un a envie de répondre La euh, réponse est. Euh... Euh, les, les nœuds sont créés au fur et à, à mesure du parcours et puis euh, le, un nœud n'attend ne, ne, pas pour que ses fils euh, se terminent alors euh, je prends celle-là est-ce que quelqu'un d'autre peut en sortir une autre euh, en fait il y en a plus que deux hein. oui. moi j'aurais dit qu'il n'y a pas de phase de, de remontée, c'est-à-dire on ne fait que descendre Jusqu'en jusqu bas de l'arbre. OK. Est-ce que quelqu'un a une autre suggestion à faire En fait, euh, à part euh, les deux qui interviennent très régulièrement et plutôt bien euh, à propos, tout le monde est très hyper timide ou endormi. Bon, écoutez, on va regarder. Alors, il y a plusieurs différences. On vous en demandait deux, et ceux qui ont donné les trois avaient droit à un petit bonus. La première différence, c'est que les occurrences de parallèle, les appels, alors, sont réalisées ici en parallèle avec les compteurs ordinaux différents sur des fils d'exécution différents. En fait, euh, si j'essaye de, de regarder les choses, euh, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes en récursif classique, donc vous êtes en séquentiel, et donc, quelque part, ah, juste j'ai fait une petite bêtise, c'est pas grave. Euh, vous avez un appel, ah, oh, damné, vous avez en fait, euh, donc, un appel comme ça, et puis vous construisez comme ça, et puis vous construisez comme ça etc. Et puis quand vous redescendez, vous construisez comme ça, et puis ensuite vous descendez, vous construisez comme ça, comme ça, comme ça. En fait, vous, vous voyez que euh, la construction de l'arbre suit de manière séquentielle le parcours préfixe. D'accord Ça, c'est ce que vous avez quand vous faites un parcours séquentiel. Quand vous avez un parcours en parallèle, et eh bien en fait, vous avez ça, et quand vous avez deux threads, et eh bien vous allez avoir les niveaux suivants, qui vont se construire, mais alors modulons le, le, le, le... la manière dont les instructions et dont les threads vont être ordonnancés, euh, mais euh, vous allez avoir une construction qui va se faire plus par vague. D'accord L'autre différence, et ça personne ne l'a sorti, c'est que lorsque vous faites des appels récursifs, en gros, chaque contexte propre à une occurrence d'un nœud e est stocké sur la pile. Donc, vous avez fait la séquence là, donc vous avez un appel avec le contexte ici, un autre appel avec le contexte là, etc. Là, alors, euh, il y a un point qui est très important, c'est que vous avez toujours des contextes qui sont distincts, mais ils sont en fait dans l'espace mémoire des threads. Chaque thread, d'ailleurs, ayant sa propre pile. Même si les threads sont dans euh, l'espace mémoire du processus parent, il n'y a pas de raison qu'une variable locale Toto de cette thread-là interfère avec la variable locale Toto de cette autre thread. Vous êtes d'accord avec ça Donc en fait, la manière dont le contexte est, est, est géré n'est pas le même. Donc quelque part, vous avez tous dit que la façon dont l'arbre a été construit n'est pas très fait la même. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de remontée. S'il y a une remontée. Parce que, alors, elle n'a pas lieu de la même manière. Euh, la remontée en récursif se ferait avec un return, mais il y a une remontée forcément, parce que si vous voulez faire la somme, alors, pouf pouf, en fait, euh, là, je suis en train de répondre à la suite. Euh, si je crée l'arbre, j'ai malgré tout, alors, j'ai pas de remontée en sens, pas de return, mais quelque part, le return dans le récursif ne, ne provoque pas de création nouvelle. La seule chose qui va créer, qui va c'est une attente globale au niveau d'une racine. Et c'est un peu la même chose qu'on a intérêt à avoir au niveau d'une du, racine, ici, si je suis en, en récursif. Et j'ai intérêt à avoir la même chose ici. Il faut que je trouve un moyen d'implémenter cette remontée. Parce que si, pendant que l'arbre est en train de se construire, je lance de nouveaux traitements au niveau de la racine, ça peut très mal se passer. Donc dire qu'il n'y a pas de remontée, c'est un peu délicat. Vous voyez ce que je veux dire la remontée ne s'exprime pas de la même manière, et si vous devez travailler sur cet arbre, une fois que cet arbre est construit, vous n'aurez pas à attendre de la même manière que cet arbre soit construit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Si je ne suis pas clair, c'est le moment de le dire. J'ai une petite idée. Okay du coup. Donc ça, c'est un des premiers points que vous avez souligné. Euh, ensuite, euh, il a été. Euh où j'enlève tout, excusez-moi, voilà. Ensuite, euh, vous avez dit, euh, alors, c'était quoi le deuxième point euh, J'aurais dû les noter. Et suivant, votre deuxième point, c'était lequel Le premier étudiant, euh, euh, c'était qui C'était quoi votre deuxième point euh, J'ai dit qu'un ne n'attend pas pour que ses fils euh, se terminent. Alors, oui, Alors, il attend pas que les filles se terminent. Et en fait, si on veut utiliser l'arbre, on a intérêt à faire en sorte qu'il attend. Tout à fait. Donc, ça, c'est effectivement une différence. Alors, euh, en gros, si je regarde ça, donc là, on est euh, grosso modo d'accord sur euh, les modes d'exécution qui ne sont pas les mêmes. D'accord. La seconde différence, c'est l'absence sur de la pile. Ça, c'est ce que je vous ai dit. D'accord. On s'appuie sur le contexte des threads différentes qui exécutent les occurrences de l'appel récursif. En gros, ceux qui n'aiment pas la récursion, n'imaginez pas que parce qu'on est en concurrence, on échappe à la récursion. Simplement, la récursion concurrente ne s'exprime pas de la même manière. Voilà. Et effectivement, on pouvait noter que l'ordre d'exécution des occurrences des appels change. Dans le séquentiel, il est immuable. Vous faites toujours un parcours qui est le même, qui est celui qui est indiqué dans le code. Tandis que dans le parcours parallèle, euh, eh bien, euh, alors il y a des choses, vous, vous, a des choses qui n'arriveront pas. Un fils ne sera jamais créé avant son père. Mais par contre, sur une rangée, un, un, un niveau de profondeur donné, l'ordre de création des fils, il est un peu aléatoire. Et vous pouvez avoir, euh, entre des niveaux des profondeurs données, vous pouvez également avoir des effets retards qui font que le sous-arbre gauche, sur certaines parties, il est en avant, sur d'autres, il est en retard par rapport au sous-arbre droit. D'accord Voilà. Et donc là, ça pose un problème, c'est que si vous voulez utiliser une structure que vous avez construite de cette manière-là, vous êtes obligé de trouver un moyen d'attendre, d'être certain qu'elle est terminée. Parce qu'en récursion, euh, c'est Julien qui évoquait, je crois, le, le problème de phénomène de remontée. Euh, en fait, dans les deux cas, alors, il a raison. En fait, la remontée, elle existe en ce sens que une re... cette remontée ne la voyait pas comme une remontée d'information, mais comme une espèce de synchronisation qui fait que lorsque on est remonté au niveau racine, les deux appels récursifs d'une racine sont remontés, hein, eh bien, on sait que l'arbre a été créé. En parallèle, on n'a effectivement pas tout à fait cette notion de remontée, d'accord? Hein, et il faudra qu'on en, s'en sert. Alors, c'est intéressant ça parce que si vous avez compris ça, c'est que clairement, ça vous aura facilité la vie lors euh, d'une question euh, suivante. Alors, quelques collecteurs. Alors ici, alors, c'est pas vraiment un collecteur là. Euh, il dit le parcours récursif en sens traditionnel a un seul flux d'exécution qui ouvre une hiérarchie d'exécution, copie agréable d'ailleurs, et chaque tâche doit terminer son exécution au niveau des feuilles avant de remonter la hiérarchie. Dans mon implémentation, les threads euh, générés s'exécutent en même temps, alors pas tout en même temps, temps partagé géré par l'ordonnanceur. De plus, les threads partagent le même emplacement mémoire, alors dans le parcours récursif, il n'y a pas de risque d'incohérence dû au partage mémoire. L'exécution simultanée des threads peut produire des incohérences dans le programme. Euh, dans le cas présent, non. C'est qu'en fait, sur cette partie-là, l'étudiant, il avait tout faux. Autant ça, on peut lui donner des points. Autant sur la partie en bas, euh, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, il a raison en ce sens que les threads partagent le même emplacement mémoire par rapport au processus qui englobe les threads. On a vu ça hein, dans les premières vidéos entre le niveau thread et le niveau processus. Mais par contre, euh, on est d'accord que deux, deux threads ne vont pas lire dans le contexte l'une de l'autre. C'est pas possible, sinon ça va péter. Chaque thread a sa propre pile, chaque thread a son propre tas, pour ses variables qu'elle alloue elle-même, enfin, ses propres… Euh, non, excusez-moi, elle n'a pas son propre tas parce qu'elle loue sur le… Mais les variables locales qui font partie du contexte, elles ne sont pas partagées, elles sont sur la pile d'exécution de la thread et par conséquent, elles ne sont pas sujettes à euh, incohérence. Si je fais une relation globale et que je les, je les échange entre deux threads, là, il peut y avoir cohérence, il faut que je trouve un mécanisme de protection. Mais si j'utilise des variables globales, ce qui est le cas dans les programmes qui vous sont présentés, là, je ne peux pas avoir incohérence. Quant à une variable de classe, elle n'existe qu'en un seul exemplaire, elle, elle est sujette à incohérence, et d'ailleurs, on vous a déjà dit, et vous avez déjà répondu sur comment faire pour les protéger. Donc là, la deuxième partie, c'était dommage. Euh, parce que c'était. Euh, euh, il avait raté quelque chose. Euh, la différence, c'est dans un appel récursif, on a un nœud avec une référence sur fils. Or, dans notre cas, on a une référence vers le père. Euh, et bien, écoutez, euh, la récurrence qu'on vous donne, on peut la faire exactement euh, en séquentiel comme. Enfin, si vous enlevez euh, le, le, la création de la thread, ça marche exactement de la même manière, et vous aurez eu sur un appel récursif la référence au père, telles que les choses sont construites dans cette, dans cette structure de données, c'est les fils qui référencent les pères, et pas les pères qui référencent les fils, puisqu'on oublie la référence, le, le père oublie les références au fils, a priori, il n'est pas, pas forcément obligé de s'en Donc la question n'est pas là, hein. c'est pas parce qu'on fait un appel récursif séquentiel ou récursif parallèle, qu'on va avoir des contraintes sur les références, dans quel sens elles ont lieu. Ça, c'était une mauvaise réponse, donc je crois qu'il a eu un gros zéro. Euh, ici, il y avait un parcours récursif, c'est une méthode qui est appelée N fois, mais avec des valeurs de N différentes, alors qu'ici, on utilise un effet domino. Le nœud actuel GNR lui-même ses Bon, pourquoi pas Je pense qu'il n'a pas perdu tous les points, cet étudiant. Deuxièmement, avec le parcours récursif, il y a un retour vers la plante pour valider ce qui a été fait. C'est un petit peu la remarque de Juliane, alors qu'ici... Dès qu'on arrive aux feuilles, on s'arrête, pas besoin de retourner à la plante. Oui, je suis d'accord, mais c'est le problème. C'est-à-dire que vous ne savez pas, celui qui a initié l'expression du nœud ne sait pas quand l'a est créé. D'accord euh, L'appel récursif euh, dans « nœud » n'est pas explicite, mais se fait via le start, bon, pourquoi pas la profondeur est inversée, là aussi on a zéro, non pas du tout, Là, la profondeur n'est pas du tout inversée. Donc autant là on peut donner des bouts de points, autant ça c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est nous qui avons décidé que la profondeur était quelque chose qui se décrémentait. On aurait parfaitement pu passer un paramètre euh, euh, n qui était la profondeur maximum et un deuxième paramètre qui était la profondeur courante. Et dans ce cas là ça se serait incrémenté. Donc si vous voulez, ce pas un effet de passer par des threads qui a changé ça. Et puis, encore une petite autre. Donc, dans le parcours de la question 3, on crée de nouveaux serait donc un réflexe start qui appellera un, au sens que dans un parcours récursif, au sens traditionnel, on aurait directement appelé la fonction run. Alors, il est à côté de la plaque, mais euh, il n'a pas totalement tort. Je pense qu'il a eu quelques points, mais pas beaucoup. D'accord En fait, euh, il répond pas. Alors, pourquoi il n'a pas eu les points C'est parce que c'est une réponse hors sujet. Il répond pas à la question, mais il a vu quelque chose. C'est qu'effectivement, si, dans la récurrence, j'avais pas fait le T.start, mais j'avais fait un T.run, j'étais ramené à un parcours séquentiel. Bon, le best ne à rien, mais voilà. Et puis, la différence, c'est que le parcours oh euh, par nous-mêmes est parallèle, alors que le parcours réussit est aussi fait séquentiel, en construisant l'arbre de manière parallèle on exécute plusieurs threads en même temps, donc l'algorithme est plus efficace. Euh, oui, oui, mais bon. Euh, euh, oui non, non, c'est pas parce que je roule à deux voitures que je vais deux fois plus vite, mais bon. Euh, c'est bon, c'est pas une réponse. Euh, elle est bof, elle est surtout un petit peu hors sujet. Exercice 2, alors on va traiter en un bloc les questions 5, 6 et 7. Elles étaient traitées en double. D'ailleurs, certains étudiants ont répondu en rédigeant la classe, donc la question 7, et en indiquant dans la question 7 quelles étaient les portions de code correspondant aux questions 5 et 6. Donc, on vous demande, alors, c'est là euh, la, la, la, la, la remarque. Donc, il y avait deux choses dans la question. Il y a la précédente, il y avait la création de l'arbre, et puis ensuite, c'est fait plus de la somme. Donc, dans la création de l'arbre, effectivement, on n'a pas la remontée, on n'a pas besoin de la remontée, enfin, on a besoin de la remontée pour savoir qu'on l'a recréée, mais elle n'existe pas de la manière dont on l'attend dans la récurrence. Euh, là, euh, ici, on sent bien que comme il va y avoir un phénomène de comptage, il va falloir que le ne père demande à ses fils, enfin, dans le code du fils, il y a quelque chose qui permet au fils de renvoyer à son père la valeur de la somme des étiquettes qui contient les étiquettes de ses sous-arroi gauche et droite, donc la somme de sous-arroi gauche plus son -en avec la somme de avec la additionnée avec la valeur de son étiquette à lui. Et donc, on sent bien qu'il va y avoir besoin d'un phénomène de synchro. Donc, on vous le donne, donc on vous donne en deux parties. Donc, d'abord, on vous demandait en question 5 d'écrire le code permettant à un nœud d'attendre les valeurs envoyées par ses fils. Ensuite, on vous demande d'écrire le code correspondant à l'envoi des valeur. Et enfin, on vous demandait de compléter le code de la classe 1. Donc, j'aimerais qu'on regarde avant tout les questions 5 et 6. Et est-ce que quelqu'un a des éléments de solution à proposer? Ma réponse est dommage est... qu'on ne puisse pas projeter de l'eau pour vous réveiller à travers, euh, à travers Zoom. Ce serait une fonction on devrait demander à dont on devrait demander l'implémentation. Euh, ma réponse est euh, le père va… Euh, attendre avec la fonction euh, join pour que ce fils se, se termine Alors, on peut le faire avec le join. Le, le join, là, à mon avis, n'est pas… Euh, alors, on peut le faire avec le join, si, mais il faut faire attention. Parce que si vous attendez un résultat après le join, euh, alors, est-ce est que quelqu'un peut me rappeler euh, ce que fait le join Il attend la terminaison d'un thread Alors, le join attend la terminaison d'un thread. Quand vous faites euh, t égale new thread quelque chose et que vous mettez derrière t.join, ça fait que vous êtes suspendu jusqu'à la fin de la thread. Euh, la seule chose, c'est que lorsque vous êtes réveillé, la thread en question n'existe plus. Ok Donc, si vous devez échanger un résultat avec, il faut que le résultat vous ait été transmis avant que le join n'ait lieu. Donc, le join est une solution, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre solution euh, On utilise un, ouais, un synchronized euh, où on se met en wait tant qu'on n'a pas reçu deux valeurs, donc celle des deux fils. C'est une autre solution, tout à fait. Et du coup, l'envoi d'une valeur se fait, alors dans les deux cas, avant... Euh, alors, on va regarder les bases de solutions pour les questions 6 et 7, 5 6 7 d'abord 5 et 6 donc là on l'a dans le corrigé pour séparer les choses on a mis ça dans des dans des méthodes hein. donc on a créé une méthode attendre valeur cette méthode attendre valeur et eh bien elle est synchronized et ici on a implémenté la solution proposée je crois que c'est julianne euh, effectivement donc on a un compteur qui est initialisé euh, à 0, et puis ici on fait un wait et c'est que le pendant quand euh, le fils va envoyer la valeur euh, euh, alors le fils va envoyer la valeur au père il va appeler sur le père donc il a la référence une méthode envoyer valeur ok et envoyer valeur va incrémenter ce fameux compteur il va incrémenter ma valeur il va faire un notify et bien évidemment cette méthode là elle est elle aussi synchronisée parce que euh, ndrep est utilisé dans les deux et le notify ici va réveiller le web. est-ce que euh, ici il y a une différence entre mettre un notify et un notify all Je dirais que non, non, non, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul thread qu'attend, qui c'est censé de celui du père. Alors, effectivement. Euh, là, il n'y a pas de différence, parce qu'on est sûr qu'il n'y a jamais qu'un seul thread qu attend. Donc là, nous, on s'est contenté d'un Notify. Bien évidemment, les étudiants qu'on ont mis un Notify, on les a pas plingués. Hein, bien évidemment, c'était tout à fait correct aussi. Là, on n'a jamais qu'un seul thread. Voilà. Alors du coup, c'est assez simple. Donc vous sentez, euh, on a la méthode de création euh, des deux fils, de sous droit, fils de la sous-arbre droit fils du sous arbre gauche. Et ensuite, eh bien, on va faire attendre valeur euh, et les fils à un moment donné de leur exécution, ils vont faire une fois. Alors, on va faire attendre valeur. Et puis, une fois qu'on a récupéré les valeurs, c'est qu'on sait que le compteur ma valeur a été incrémentée par euh, mes fils gauche et mes fils, euh, mon fils gauche et mon fils droit qui eux-mêmes sont montés, etc., etc. Et quand je sors de attendre valeur, moi, je vais faire un envoyer valeur au niveau au-dessus. D'accord. Donc vous sentez bien. Donc euh, tout à l'heure, euh, en fait, c'est cette fameuse remontée qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'à travers ce mécanisme-là, on va, quand on va sortir euh, de la méthode euh, principale, eh bien, on aura exécuté à la fois la construction de l'arbre et on aura fait la remontée de la somme des éléments euh, de l'arbre. Donc regardons maintenant le code de la méthode run. Donc vous retrouvez bien évidemment euh, en haut euh, le code qu'on a déjà écrit euh, avec deux trois améliorations en plus donc ici une fois que j'ai créé les deux fils enfin les deux sous arbres je me connecte sur attendre valeur donc vous avez le code juste au dessus et par conséquent ben euh, on exécute ça donc euh, c'est cette boucle alors après si c'était pas par rapport à une méthode c'est pas grave hein euh, vous mettez un synchronized euh, sur euh, une variable d'instance euh, de, de, de, de déclarer euh, dans la classe 9. et puis ça revenait exactement t'es hein, pas obligé de passer par une méthode et puis euh, une fois que vous sortez de là euh, la variable ma valeur qui est une variable d'instance qui a été déclarée ici il s'est à zéro a été incrément enfin a été mise à jour par le, euh, le sous-arbre gauche le enfin, la racine du cerveau gauche, la racine du cerveau droit. Et dans ce cas-là, vous n'avez qu'à faire un affichage. Donc, ici, on différencie le fait que je suis à la racine ou je ne suis pas à la racine. Non, ici, si je suis à la racine, on a décidé qu'on euh, peut afficher. Puis là, après, ici, j'ai même fait un, un, un envoyer ma valeur euh, au programme principal. Voilà. Euh, Excusez-moi, un envoyer ma valeur euh, au niveau au-dessus. Donc, là, si c'est à la racine, c'est au programme principal. Et sinon, là, ici, j'appuie directement le résultat. D'accord Donc, c'est totalement c'est totalement aisé. Vous voyez que c'était le programme qui avait été écrit plus quelques éléments supplémentaires. C'était quand même pas hyper compliqué, à part naviguer de façon parallèle dans la dans l'infrastructure, dans la structure de données. Ce n'était pas vraiment épouvantable comme manière de procéder. Alors, j'ai eu quelques collecteurs. Euh, là, il y a quelqu'un. Alors, en fait, la solution, elle n'est pas totalement fausse. Mais si vous voulez, c'est con d'utiliser un booléen quand on attend deux valeurs. Et du coup, ben, lui, il est embêté pour son deuxième sous-arbre. D'accord? Euh, ici, euh, il se synchronise, mais il se synchronise sur le père. J'ai pas très bien compris pourquoi il se synchronise sur le père. Euh, c'est compliqué parce que du coup, on est en train de mettre en concurrence les deux sous-arbres qui descendent, descendent du même père alors que c'est inutile. Voilà. Euh, et alors, du coup, le notify all à ce stade-là devient extrêmement dangereux. Parce que, euh, et même un notify tout court devient dangereux parce qu'on ne sait pas lequel on réveille. Alors, après, ça peut ne pas être hyper grave, enfin, quand même, c'est moyen. D'accord Ici, qu'est-ce qu'on a là euh... ah, on a un truc très intéressant. D'accord? Alors là, l'étudiant s'est fait avoir. En plus, il s'est fait avoir, il a mal recopié parce que, euh, le, le, le il y a, enfin, il a oublié qu'une thread. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure en discutant, c'est pas faux. Mais c'est plus un parcours parallèle, c'est un parcours séquentiel. D'accord? Donc, en fait, les threads ne sont pas créés, enfin, pardon, les threads sont créés, mais ne sont pas utilisés. Voilà. Bon, et puis, l'autre truc qui est très, très étrange, c'est je fais un et un recevoir, je ne sais pas trop à qui j'envoie, je ne sais pas trop à qui je reçois, d'accord, en particulier parce que j'ai pas ici euh, de, de, de, de référence vers euh, la classe euh, que j'attends. Oups alors, si une dernière remarque, euh, la première solution était à base de join. Euh, alors, en fait, ce ne serait pas faux à base de join. Bien évidemment, ça marche. La seule chose, euh, alors vous l'insérez bien évidemment ici aussi. Mais ici, alors c'est possible parce que j'ai gardé le truc. Ici, la solution à base de join, je ferais tab. Thread de, de 0.join. Et je ferai la même chose de 1.join. Et ça, ça marche aussi, euh, puisque effectivement, il attend la terminaison des deux threads. Par contre, effectivement, il faut que les threads, elles invoquent ce truc-là. Euh, et euh, il a toujours besoin d'être synchronized parce que euh, les deux threads s'exécutent quand même en parallèle et peuvent être communautés n'importe comment. Voilà. Donc ici, je pense que vous avez vu qu'on pouvait le faire soit avec des joints, soit avec un wait, et ça ne posait évidemment aucun problème. Est-ce que vous avez des questions alors euh... oups j'ai raté mon animation mais c'est pas grave on vous demandait en dernière question de modifier le programme pour que l'affichage de la somme soit maintenant effectué par le thread principal. Euh... alors il y avait deux pièges là dedans. Euh, là vous n'avez pas trop de solution que d'utiliser un join puisque vous n'avez pas besoin de donc ici euh, il fallait ajouter le join derrière et puis là par contre, une fois que la, la, la, la, la, la, la, la thread a fini son exécution, vous avez toujours le nœud, un nœud, et donc dans ce cas-là, vous récupériez la valeur de racine via l'accesseur qui vous avait été donné en début euh, d'examen, enfin, en début, enfin, en début de, de partie. Voilà, donc euh, encore une fois, ce n'était quand même pas extrêmement compliqué. Alors, tout à l'heure, j'ai lancé un timer. Le timer est en train de s'arrêter. Je suis à 48 minutes. Et on a bien discuté. Vous aviez 1h30. Vous voyez, c'était finalement assez confortable. Et vous avez vu que même collectivement, on peut dire, bon, parfois vos réponses sont imprécises ou autres, mais ben, on a plutôt trouvé des bonnes réponses. Alors à ce stade-là, ben, est-ce que vous avez euh, des questions Oui, c'est ça. Voilà, il faut attendre le parcours. Enfin, c'est l'explication du join. C'est ce que je vous ai dit ici, et euh, j'ai merdé sur mon animation. Alors, euh, sur une copie, il y avait quelqu'un qui a fait un t run au lieu d'un test start. Alors, si le t run au lieu d'un test start ici n'est pas gênant, ça fait juste une différence, c'est que le nœud racine le code d'une racine est exécuté pas dans la thread qui a été créée là, c'est conflit la thread du coup, mais pour le compte de la thread principale. Donc c'est une... S'il a fait le new thread, l'étudiant qui a fait ça, c'est pas beau, mais s'il n'a pas fait le new thread et qu'il a fait euh, euh, directement le run, c'est pas totalement faux. Enfin, c'est acceptable. D'accord euh, La seule chose, c'est qu'on est d'accord que... Euh, le run, c'est pas la même chose que le start. Voilà. Bon, je vous ai dit que 48 minutes pour avoir 20 points, vous aviez 90. Il y avait de quoi faire. Et donc, est-ce que vous avez des questions Euh, monsieur, oui? j'ai une question Allez par rapport à, à, à la solution avec le joint. Euh, au lieu de fait, au lieu de faire les nœuds les fils, on va aller vers le nœud père. Je, euh, ma réponse est le, le nœud père va interroger l'instance euh, fils. Dans ce cas-là, malgré que les threads, les threads fils sont déjà morts Alors, euh, en fait, je pense que, c'est intéressant, j'avoue qu'il faudrait essayer cette solution. Euh, je ne suis pas très confortable avec cette solution. Il se trouve qu'en Java, je, je pense que ça peut marcher en Java. Parce que vous marquez que vous créez les threads en deux temps. Vous créez d'abord l'objet, et puis ensuite le thread qui va contenir l'objet. Oui. D'accord et donc, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que la désallocation de la thread, quand elle se termine, soit distincte de la, de la désallocation de l'objet. Mais ça, c'est un phénomène Java. C'est pour ça que cette solution ne plaît pas. Ouais. D'accord Tu l'as dit, c'est ça qu'on a utilisé à la fin. Hein, dire. Euh, mais, euh, donc, alors, euh, je pense pas que, Enfin, Moi, je ne vous compterai pas faux. Je ne sais pas si j'ai corrigé votre copie ou pas. Je ne vous compterai pas faux. A priori, il hein, n'y a, a pas de raison. Euh, par contre, euh, ce qui est certain, c'est que dans d'autres langages de programmation ou dans d'autres situations de gestion du parallélisme, ce n'est pas terrible l'idée d'aller chercher une valeur auprès d'une entité qui a cessé de s'exécuter. D'accord Ça veut dire que Dans ce cas-là, il faudrait que vous ayez un conteneur quelque part, un système de communication qui permette à une thread qui est morte de laisser un message, une boîte aux lettres, à, un, à une thread qui est encore vivante. Ouais, alors, on peut ajouter quelque chose comme ça. Voilà. Ça Mais vous pouviez avoir une solution avec un join, d'accord, en remontant de la même manière qu'on l'a fait avec le wait. De toute façon, join-wait, ce n'est pas parce que j'ai fait un join que temps qu'elle soit morte, il se trouve que pour le deuxième wait est exécuté, si je vais utiliser valeur, la thread qui a exécuté euh, le nœud pour lequel je fais le valeur, elle est morte aussi. Puisque dans le code, après elle ne fait plus rien, enfin elle fait les remontées et tout, puis après elle ne s'exécute plus, quoi. je veux dire c'est terminé. D'accord Ouais. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fonction de la commutation, elle peut être morte ou de ne pas être morte, c'est encore pire. C'est le genre de truc qui marche dans. en D'accord Donc, je veux dire que le, le, le problème de la thread est terminé lorsque moi je récupère les valeurs au niveau d'une du, du, du, paire et pas uniquement lié au join. Je suis sûr quand c'est le join, puisque le join il attend que la thread soit terminée. Mais après le wait, rien n'empêche la thread d'avoir continué son équipement jusqu'à la fin et je me réveille du wait qu'après. D'accord Ouais. Voilà. Mais bon, si on arrive à ce niveau de discussion, c'est que vous avez compris des choses. On ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Allez-y. Par rapport, euh, je crois que c'était l'exercice 1, question 2, sur l'ordre d'exécution A, C, etc. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait éviter le troisième cas CAB où il n'y a uniquement où, euh, affichage de trois lettres est éviter. Alors euh, l'intérêt n'est pas de l'éviter, le... si vous voulez. Euh, on, on, on a fait exprès d'avoir une solution avec l'interblocage. Oui, Donc, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est. De... Je reviens plutôt dans un exercice, euh, des exercices passés. Par exemple, la gare du train, où on veut que tout se passe dans un ordre bien précis, avec des wait et des notify comme, ce, comme ceci. Comment vraiment euh, alors, en, en faire en sorte qu'on. Alors, comment faire ensemble euh, Là, euh, c'est compliqué parce qu'il y a chaque cas figure. En gros, euh, la réponse que je vois plus générale, c'est comment éviter un interblocage. Donc, on a vu que, en fait, il y a deux formes d'algorithmes. Il y a les algorithmes de prévention de l'interblocage, de détection, pardon, de l'interblocage, euh, qui, euh, permettent, et c'est déjà bien, de constater qu'il y a un interblocage, Ça ne se passe plus rien dans l'application. Donc, quand on en est à ce stade-là, faut tuer quelqu'un. Alors, si on s'en sort bien, on tue qu'une tâche, voire même on kill l'application, on la redémarre complètement. Dans les systèmes de base de données, c'est ce qu'on est parfois à être amené à faire. Euh, C'est-à-dire que on, on, on, on, on, alors, si on tue quelque chose et qu'on redémarre, il ne faut pas que l'entité le, le, qui a commencé à démarrer laisse l'état global du système dans un état incohérent. Imaginez par exemple dans une base de données, j'ai des transactions, euh, je vous vire votre salaire et je fais euh, la dépense de Noël. Donc j'ai les dépenses de Noël qui sont tirées et le salaire qui est viré. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe Je kill la transaction, euh, virer le salaire, avant que le salaire soit viré. Alors, il faut que je la redémarre, mais il faut que je sois certain que le salaire n'a pas déjà été versé quand je la kill, ou que je... Donc, en fait, en général, c'est ce que... pour ça qu'on a cette notion de transaction. Et la notion de transaction est associée à ce qu'on appelle un rollback. C'est qu'il faut qu'on soit capable de rejouer, tra... enfin, de restaurer, pour les données modifiées par l'entité qui est interrompue, l'état avant qu'elle les modifier les données. De façon à ce qu'on puisse vraiment tuer la tâche et faire comme si euh, les, la, les transactions n'avaient jamais eu lieu pour pouvoir la redémarrer de façon saine. Sinon, on va avoir des salaires qui vont être débité deux fois, des dépenses qui vont être débitées deux fois, enfin, des trucs qui ne vont euh, pas forcément tous vous plaire en fonction des scénarios. D'accord euh, Après, il y a une deuxième famille d'algorithmes de, de, qui sont des algorithmes de prévention interlocute. Alors là, euh, il faut s'intéresser aux fameuses quatre conditions euh, qui, qui permettent qu'il y ait un interblocage. Et on réalise que si, alors ça c'est un très bon papier, qui est assez ancien, euh, si l'une de ces conditions tombe, l'interblocage ne peut pas avoir lieu. Il ne peut pas. Et une des, alors, il y a plusieurs conditions à faire tomber, mais une condition qui est assez facile à faire tomber, alors il y a, il y a deux manières. La première, c'est le fait que je, je, euh, je réserve au fur et à mesure et je relâche quand je veux, quand j'en ai plus besoin. Donc il y a une première euh, manière de faire qui est de dire j'ai un contrat, euh, j'ai besoin de ces ressources-là. Et en gros, ça veut dire que euh, dans l'exemple le, que j'ai là, ça veut dire que, ben, écoutez, une fois que la thread euh, a... Euh, ou la thread valant euh, TH1 ou la thread TH2 à la main, et eh ben elle va au bout de son exécution. Je ne peux pas l'interrompre. Et dans ce cas-là, j'ai forcément AB CD ou CD AB. C'est une manière de dire. Mais par contre, ça suppose que euh, quand vous demandez un ensemble de ressources, vous soyez dans une situation où vous pouvez prédire l'ensemble de ressources dont vous avez besoin. Et quand vous pouvez pas le prédire, vous pouvez dire, bah, j'accepte à toute la base de données. Mais vous imaginez bien que euh, si on a une approche comme ça, on risque de perdre énormément de parallélisme et du coup de perdre énormément en performance. Parce que ces verrouillages, ils coûtent cher en termes de CPU. Et si vous n'êtes pas remboursé par le fait que vous ayez du parallélisme, ça n'a aucun intérêt. Je vois. D'accord Alors, la deuxième condition qu'on peut faire sauter, c'est la condition qui garantit que vous avez un cycle. Et donc, vous pouvez dire, je garantis que j'ai jamais de cycle. Une manière de garantir que jamais de cycle, c'est que je dis, ben, je ne sais pas combien de ressources j'ai besoin. Je n'oblige pas de réserver toutes les ressources dont j'ai besoin à seul coup. Mais par contre, j'impose l'ordre dans lequel je réserve les ressources. C'est-à-dire que je vais réserver les ressources dans un certain ordre. Je peux faire des réservations par classe de ressources. Et ça veut dire que si je suis bloqué, c'est sur une ressource, une classe qui est plus en avant de ce que celle que j'ai déjà réservée. Et par conséquent, une Fred qui dispose de cette classe-là ne peut pas elle-même être en attente d'une ressource qui est derrière que moi j'ai déjà réservée parce qu'elle ne pourrait pas avoir réservé ses ressources puisque elle dispose déjà, elle ne pourrait pas avoir, pardon, dispose déjà de la ressource que moi j'attends puisque veut dire qu'elle aurait dû disposer des ressources qu'elle est censée déjà avoir et que moi-même j'ai déjà pu réserver. D'accord Et alors, ça, c'est un deuxième truc qui fait que euh, vous ne pouvez jamais avoir de cycle dans le fameux cycle des dépendances entre les threads ou entre les processus. On a la même chose. Et dans ce cas-là, ça vous garantit l'absence d'interblocage. Donc, euh, alors, d'abord, euh, il y a des hypothèses, où, euh, enfin des cas de figure où on ne peut absolument pas remplir ces hypothèses-là. Par exemple, quand on a des traitements qui dépendent de requêtes, euh, que vous n'avez pas, que vous avez, euh, d'informations que vous acquérez au fur et à mesure, euh, on peut ne pas être en mesure de disposer, enfin, euh, de, de, de faire sur nous. Ou lorsque, en fonction des différents types de requêtes, vous avez des ordres qui sont incompatibles entre les, les, les, les réservations des ressources. D'accord Et vous n'arrivez pas à trouver un ordre total de réservation de ressources. Hein, parce que ça, c'est un truc, alors, je, je dis des gros mots, mais vous pouvez les regarder euh, dans la littérature, c'est intéressant. Mais euh, dans un système concurrent, on n'a pas de... Enfin, la, la question à laquelle vous répondez là, c'est est-ce qu'il existe un, on n'a pas d'ordre total, on a des ordres partiels, et on a des synchronisations avec des séquences, d'accord Et là, en fait, dans l'exemple de votre de votre de votre, enfin de, de l'affichage, là, qu'on vient de voir, eh bien, on a des ordres qui ne marchent pas, qui provoquent des blocages. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question Euh... euh... C'était plus par rapport au fait que comment éviter qu'un notify, bah notify avant le wait dans ce cas-là, mais j'ai un peu... Alors vous pouvez, en fait, pour éviter un notify avant le wait, il aurait fallu que vous ayez une autre synchro. D'accord. Par exemple, alors une autre synchro, vous auriez parfaitement pu dire que vous synchronisiez, vous, avant de faire le print de C, vous mettiez un wait sur un autre objet, et qu'à un moment donné, par exemple, à afficher le A, parce que c'est là que c'est délicat, eh bien, euh, avant le wait dans le TH1, vous faisiez un notify sur le wait de TH2. D'accord. Et en fait, c'est ça, hein, je veux dire, c'est quelque part, euh, je vais contraindre, alors ça fait sauter la troisième exécution fautive, bien évidemment. Et ça fait même sauter la quatrième exécution, parce qu'elle ne peut pas avoir lieu si elle ne peut pas démarrer avant, puisque je commence par un wait. Ok. Donc, je plus qu'une exécution possible. Donc, il existe toujours. Alors, c'est ce, ce que j'appelle un protocole. Là, je suis en train de déterminer, à coup de ces wait et de notify, je vais forcer des ordres à des endroits que je qualifie de délicats. Et donc, en gros, euh, TH1 va dire à TH2 quand il peut démarrer, TH2 va faire son affaire et il va dire ensuite dire à TH1 quand il peut reprendre son exécution. D'accord. Mais là, j plus de... alors dans les présent j'ai plus de paralysie. Mais vu le niveau de l'exemple, c'est pas très intéressant. Donc en fait, la seule manière d'éviter ça, donc, et, et, et je vous l'ai dit, les allocations de ressources par classe. Euh, là ici, euh, les ressources, euh, c'est euh, on peut dire les affichages ou, le... ou, ou les verrous, des choses comme ça. Mais euh, si vous voulez, euh, vous allez contraindre les exécutions forcément en rajoutant des synchronisations. D'accord. Est-ce que j'ai mieux répondu à la question? Je vous avais très bien répondu, aussi la première, j'avais appris des choses. Je vous remercie pour votre réponse en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non Tout le monde s'est rendormi bah Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah je vous propose de vous laisser. Euh, ben écoutez, j'espère que alors les résultats, on les aura bientôt. Ils vont encore des copies, euh, mais euh, vous imaginez bien que certains d'entre nous n'ont pas qu'un seul tas de copies à corriger. et euh, euh, On est soumis à des contraintes multiples. Euh, dès que euh, tout sera corrigé, et eh bien, euh, bien évidemment, ce sera mis en ligne sur DBUFR et rendu visible pour vous tous. Alors une dernière note. D'habitude, on organise des consultations de copies. Euh, J'ai demandé à la licence comment on fait pour utiliser des consultations de copies et la réponse a été que pour l'instant on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, que ça veut dire qu'il faut que vous veniez euh, tous. On maîtrise pas comment vous venez, etc. Et donc du coup, bah, on ne va pas faire. Donc je suis désolé, euh, mais euh, là, euh, on ne peut pas s'amuser à scanner euh, toutes les copies, à vous les envoyer individuellement. Enfin, je veux dire, euh, faut que vous réalisiez que pour nous, euh, chaque action en confinement, hein, c'est comme pour vous, on perd beaucoup de temps. Hein, et le confinement, en plus, nous génère beaucoup d'actions supplémentaires à faire en termes de préparation de cours et puis sur nos autres activités aussi, parce qu'on ne fait pas que des cours. Et du coup, effectivement, on ne enfin, sait pas comment faire. Donc, pour l'instant, la licence dit ben on n'a pas de solution à vous proposer. Et donc, voilà. Si vous avez des questions complémentaires sur le cours, sur des choses comme ça, ben, posez des questions. Alors, j'ai cru comprendre, quelqu'un a écrit que… Il préférait plus Discord que euh, que, euh, que le, le, le, le, le, Moodle. le forum, le Moodle forum Moodle. Alors euh, moi, j'ai pas accès au Discord, euh, mais bon, euh, vos, vos chargés TD ont accès au Discord. Ils répondent aux questions aussi bien quoi, donc il n'y a aucun problème. Euh, oubliez pas ces outils. Euh, euh, je pense que c'est important. Et encore une fois. Euh, J'assise sur ce que j'ai dit, je, dis, je sais pas que si tout le monde était là quand je l'ai dit. Euh, les, les, les, les résultats moyens par rapport à un partiel normal, vous pouvez regarder, hein, parce que je publie les statistiques tous les ans, sont pas sensiblement différents cette année, hein, malgré des conditions considérablement dégradées. Hein, et donc, euh, on est, euh, alors bon, c'est pas forcément des conditions terribles pour vous, mais on est content que malgré tout, vous ayez réussi à absorber la dégradation des conditions, probablement par un surpoids de travail de votre côté. Bon, moi, ben, je vous remercie tous. Et puis, euh, ben, a priori, on aura encore une séance en live euh, à la rentrée, je crois. Hein, euh, ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Euh, il faut que je regarde que le, le calendrier a bougé. Hein, mais je vous informerai. Hein, euh, la, alors, la dernière séance qui sera posée, non, je crois qu'elle est à la rentrée. La dernière séance qui vous sera euh, euh, consacrée sera une séance de questions. Donc, moi, j'arrive avec rien. Et vous, vous arrivez avec vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben on ne fait rien, mais c'est vraiment dommage, parce que euh, c'est la dernière occasion que vous aurez d'interagir avec, euh, avec moi, en tout cas, avant euh, le partiel, où on interagira tous ensemble, puisque je serai bien évidemment dans l'amphi. Voilà, je vous souhaite euh, bah, écoutez, euh, un bon vendredi, un bon week-end, et puis euh, aussi, euh, autant que faire se peut, de joyeuses fêtes. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fête. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne fête, au revoir.